Alors la question de savoir si les, les puissances occidentales ont, ont manqué de, de clairvoyance vis-à-vis -vis de l'Ukraine est, est très complexe et je serais tenté de dire à la fois euh, oui et non, une réponse un peu de normand. Parce que vous avez des, des pays, et je pense particu en particulier au, au Royaume-Uni, que, que j'étudie dans les ambitions inavouées, qui avaient fait euh, de la Russie la principale menace dans leur documentation stratégique datant de mars 2021. Puis vous avez vu d'autres pays qui ont eu beaucoup de, de mal à, à accepter, au fond, la réalité de, de cette menace, ou qui, l'acceptant, pensaient que Vladimir Poutine ne passerait jamais à l'acte, je pense en particulier... À à des pays comme la France euh, ou l'Allemagne qui, euh, jusqu'au bout, au fond, ont tenté une démarche diplomatique pour éviter euh, l'invasion qui a euh, démarré le, le, le 24 février et en fait je, 2022. Et en fait, je pense que les différences d'analyse tiennent euh, en particulier à la chronologie que l'on retient pour euh, dater le déclenchement de cette guerre. Et je l'explique dans le livre, pour moi en réalité les choses n'ont pas commencé le 24 février 2022, mais elles ont commencé en février 2014 avec l'annexion de la Crimée et déjà des opérations militaires sous faux drapeau dans le Donbass. Et donc quand on a cette chronologie en tête, évidemment on lit l'évolution de la Russie et son attitude vis-à-vis -vis de l'Ukraine très différemment. Alors la stratégie des, des grandes puissances mondiales face à la guerre d'Ukraine est évidemment très très très différente pour, pour, pour évoquer les, les principaux acteurs. Vous avez une Chine qui ne souhaite pas une défaite de la Russie mais qui dans le même temps s'est inquiétée ouvertement de la rhétorique nucléaire utilisée par, par le Kremlin. Vous avez des pays qui ont adopté je dirais une position intermédiaire, je pense en particulier à l'Inde, qui a critiqué... Euh, la, la Russie l'a condamné mais ne l'a pas sanctionné. Et donc il y a un certain nombre de pays euh, qui ne veulent pas prendre des sanctions euh, à l'encontre de la Russie. C'est également le cas par exemple de, de, de l'Arabie euh, Saoudite. Vous avez des pays qui, à la faveur de cette guerre, se sont rapprochés de la Russie et je pense en particulier à l'Iran qui fournit des armes et en particulier des drones euh, à la Russie. Et puis ensuite, vous avez des pays qui euh, euh, se sont unis, se sont, dont les liens se sont resserrés euh, en raison de la guerre d'Ukraine. Et je pense en particulier à tous les pays euh, de l'OTAN et donc aux principales puissances au sein de, de l'OTAN, évidemment les États-Unis, euh, mais également euh, le Royaume-Uni... Euh, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne. Et donc vous avez au fond une cartographie qui est née de cette, de cette guerre, une cartographie intéressante entre les pays qui condamnent et sanctionnent, entre ceux qui condamnent mais ne sanctionnent pas, et entre ceux qui soutiennent directement ou indirectement la Russie. Alors le rôle de, de la religion, d'une manière générale dans les relations internationales, est un thème très, très discuté. Euh, il concerne l'ensemble des, des, des, des religions, l'évangélisme par exemple, l'hindouisme, le, le, le, le christianisme. Mais, mais dans le livre, je me suis intéressé effectivement à, à trois pays pour lesquels la religion joue un rôle direct dans l'élaboration de leur politique étrangère. Un, un rôle direct mais très différent. Alors, à la fois, euh, en commençant par, par la Turquie, euh, qui euh, est un pays qui a, qui a une sous-récepte, euh, Erdogan a beaucoup évolué, euh, au départ a cherché à avoir une, une politique euh, de bon rapport avec l'ensemble de ses, de ses voisins, et puis il y a eu le, le conflit euh, en Syrie, et euh, avant la guerre d'Ukraine, il y avait une forme d'isolement euh, de la Turquie qui s'était beaucoup rapprochée au fond du Qatar, euh, qui était proche... Euh, en termes d'idéologie religieuse des, des, des frères musulmans. Mais la Turquie a réussi à corriger son positionnement avec la guerre d'Ukraine et à se mettre dans une position, euh, je dirais intermédiaire, pays membre de l'OTAN, qui fournit euh, en armes euh, l'Ukraine, notamment via des drones, mais qui également euh, ne sanctionne pas euh, euh, la Russie. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, c'est évidemment un pays clé parce que c'est là que se trouvent les lieux saints de, de l'islam, que c'est le seul pays au monde dont le nom descend de la famille régnante, les Saouds, qui est dans une, dans une transition interne extrêmement délicate, euh, avec euh, les ambitions du jeune MBS euh, et donc euh, le rapport à la religion, ou plutôt le rapport de MBS avec le clergé est une des grandes inconnues au fond des, des, des, des années à venir. Et puis je finis avec l'Iran. Donc... Euh, marqué par un par le schisme, pas marqué par euh, une identité qui s'est forgée en 1979 avec euh, la révolution la, la, la, la fuite du chat cette, cette république islamique hein, les deux mots sont très très très intéressants euh, avec euh, le rôle tout à fait décisif du guide suprême euh, ali khamenei euh, et puis euh, la situation que nous connaissons avec euh, ces euh, manifestations qui euh, euh, laissent penser qu'on est peut-être face à un début de processus révolutionnaire. Euh, révolutionnaire avec ces femmes qui se qui refusent de porter le voile une contestation qui est partie des femmes mais qui s'étend à différents euh, milieux de la de la société puis également qui est euh, visible sur euh, de nombreux points du territoire euh, iranien et donc si vous voulez ce qui est intéressant c'est que euh, c'est l'élément religieux est tout à fait décisif dans la transformation interne euh, de ces trois pays mais il a aussi un impact dans euh, l'orientation de leur politique étrangère, puisque euh, que ce soit la, la Turquie, que ce soit l'Arabie saoudite ou que ce soit euh, euh, l'Iran, euh, ils veulent aussi exercer une forme de leadership au niveau international pour euh, la, la, la religion musulmane. Alors effectivement, le, le, le positionnement de l'Inde euh, est une question très très importante pour euh, l'équilibre les, les, actuel et les, les, les futurs équilibres du système international. D'abord parce qu'il y a le poids démographique euh, de l'Inde hein, qui va être euh, plus peuplé que la Chine à très brève euh, échéance, avec une population beaucoup plus jeune que la population euh, euh, chinoise. Qu'on ait là aussi une évolution euh, du régime euh, indien euh, marqué par euh, l'hindouisme, certains parle euh, de démocratie ethnique aujourd'hui à propos de l'Inde en, en raison euh, des, des mesures prises contre les, les, les musulmans donc ça c'est aussi un facteur euh, très important que j'essaie euh, d'aborder dans dans le livre et en ce qui concerne son, son positionnement international je parle de, de dualité parce que euh, en réalité l'Inde euh, a une tradition comme vous le savez depuis l'indépendance en 47 de non-alignement et dans le même temps, se rapproche d'un certain nombre de structures. C'est-à-dire que l'un a rejoint l'organisation de coopération de Shanghai, qui avait été initiée par la Russie et la Chine au début des années 2000, et qui progressivement est devenue une, une organisation tout à fait importante et non-occidentale. Ce qu'il a défini, c'est d'accueillir des, des puissances non-occidentales. Et simultanément, euh, l'Inde euh, s'est rapprochée euh, des États-Unis, du Japon euh, et de l'Australie, dans le cadre de ce qu'on appelle le, le Quad, euh, qui vise au fond à relier euh, des puissances maritimes et navales euh, par, euh, pour essayer de, de contrecarrer euh, l'émergence navale de la Chine. Donc ce, c est, c est, c est, ce sont ces mouvements, euh, tout en conservant également des liens très étroits avec la Russie, euh, je faisais allusion tout à l'heure à l'absence de, de sanctions prises par l'Inde contre la Russie pour une raison assez simple. C'est qu'une bonne partie euh, des, des armes indiennes euh, sont d'origine euh, russe. Euh, et pour toutes ces raisons, je, je parle, de, je parle de, de dualité parce que... Il y a une dualité qui est due à la géographie de l'Inde, à la fois entre le sous-continent indien, donc l'importance de ses relations avec la Chine à travers l'Himalaya, les questions liées à cette frontière, et puis la dimension maritime de l'Inde qu'elle cherche à développer, l'Inde cherchant également à devenir une puissance navale. Puis deuxième élément de dualité, en fait cette volonté indienne de faire le choix d'une politique très indépendante de refus, euh, non pas de partenariat, mais de refus euh, d'alliance contraignante. Alors la question de l'impact des, des enjeux globaux sur euh, les, les enjeux géopolitiques, on, on pourrait la retourner, c'est-à-dire que je crois que ce qui caractérise euh, la situation actuelle, j'avais essayé de l'expliquer à la fois dans, dans « Guerres invisibles », et c'est quelque chose que je développe dans, dans les ambitions inavouées, c'est précisément l'enchevêtrement, des questions géopolitiques classiques comme l'accès aux ressources, la compétition des puissances, la, la prédominance technologique, avec les questions globales qui, a priori, d'un point de vue européen, doivent être traitées comme des biens communs et avec une approche coopérative. En réalité, on se rend compte que ces questions globales sont de plus en plus travaillées, par euh, des rivalités de puissance et en particulier par euh, la rivalité euh, sino-américaine. Et c'est pour ça que dans le livre, euh, j'essaie d'élaborer une nouvelle notion qui est la notion à la fois de, de grande stratégie, c'est-à-dire la capacité d'essayer de se projeter sur une ou deux générations pour l'orientation euh, et le positionnement de, international euh, du, du, des neuf pays plus la France euh, euh, que j'étudie. Mais je parle de grande stratégie verte, c'est-à-dire qu'à mon avis, la première étape pour les dix pays que j'étudie, euh, c'est la question euh, énergie-climat. C'est-à-dire que la, le, le premier, la première pierre d'un effort de grande stratégie aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir une conception, je dirais, précise, euh, des enjeux énergétiques et des enjeux climatiques, ça veut dire quoi Ça veut dire être capable, et très peu de pays le sont en réalité, hein, euh, d'avoir une, une sorte de, de une série de jalons entre aujourd'hui et 2050-2060, euh, date à laquelle pour les occidentaux, euh, la neutralité carbone euh, devrait être atteinte, et euh, pour la Chine, de 2060. Donc si vous voulez, le, une des idées du livre, c'est euh, de souligner le fait qu'aujourd'hui, la grande stratégie commence par les questions euh, énergie-climat. La question de la transformation d'une question géopolitique en, en affrontement militaire est, est, est, est complexe, parce que vous pouvez avoir des affrontements euh, non visibles. Ça, c'était l'objet de guerres invisibles publié en 2021. Et ce qui est frappant avec euh, la guerre d'Ukraine, c'est que, encore une fois, et les autorités ukrainiennes les premières, euh, ne pensaient pas, que Vladimir Poutine passerait à l'acte. Si vous voulez, dans la, dans la notion de puissance, telle que je l'étudie, euh, il y a la notion de potentiel, c'est-à-dire que vous avez un potentiel un peu comme un portefeuille, selon que vous avez tel type de ressources, tel type d'actifs. Mais ce qui est très important, c'est aussi votre capacité de passage à l'acte. C'est ça qui vous définit comme, euh, comme menant une politique, de, une politique de puissance. Et donc, euh, le, le, le fait marquant de, de l'année 2022 c'est que un pays membre permanent du conseil de sécurité puissance nucléaire en l'espèce euh, euh, la, la Russie décide euh, de recourir à la force de manière tout à fait directe et brutale beaucoup plus directe et brutale et beaucoup moins invisible qu'en 2014 au moment de l'annexion de la Crimée contre un pays souverain non doté de l'arme nucléaire et et qu'il le fait avec une rhétorique nucléaire, c'est-à-dire avec un chantage nucléaire. Et ça, c'est une rupture tout à fait majeure euh, qui est en train, au fond, euh, de faire euh, vaciller ce qui reste euh, d'ordre international. Et donc, pour répondre très précisément à la question de savoir ce qui fait passer euh, euh, d'une tension géopolitique à un affrontement direct, je dirais que c'est principalement la volonté des dirigeants. Et dans le, dans, dans le cas de la Russie, c'est manifeste. Alors le positionnement de, de, de la France sur le plan stratégique, précisément l'objet du livre, est de partir du constat que bien souvent, quand on fait des exercices prospectifs en France, on les fait, dirais-je, hors sol un petit peu. C'est-à-dire que on élabore ce que pourrait être notre, notre stratégie, euh, sans passer par une étape que j'essaie de euh, que, que j'essaie euh, d'occuper enfin de, de faire dans, avec ce livre qui est euh, de s'intéresser aux stratégies des autres parce que ce sont votre stratégie elle commence à exister euh, lorsqu'elle se heurte à une autre stratégie et donc à mon sens euh, il faut euh, essayer de délimiter euh, une sorte d'espace du possible euh, en fonction euh, d'une connaissance la plus précise possible de ce que les autres veulent et peuvent faire et donc si vous voulez le le, le livre a cette ambition de délimiter ce que j'appelle un peu pompeusement le agone stratégique de de la France c'est-à-dire au fond un, un euh, euh, une, forme une forme géométrique à, à, à neuf, euh, neuf côtés euh, qui définissent l'espace dans lequel euh, euh, le, le, la stratégie française alors ça, ça ne limite pas la stratégie française ne se limite pas à ce nonagone évidemment euh, mais ce sont quand même euh, neuf pays euh, les neuf pays que j'étudie c'est-à-dire la Russie la Chine l'Allemagne dans un premier temps les états unis le royaume uni l'inde dans un deuxième temps et pour finir euh, la turquie euh, l'arabie saoudite et l'iran dont les politiques touchent directement les intérêts français euh, dans plusieurs champs et en particulier dans le champ énergétique et climatique et donc si vous voulez je pense que le positionnement de la france il doit se penser en fonction de ces neuf puissances ça ne limite pas euh, euh, la question euh, et la question évidemment très importante c'est le type de relation de puissance avec ces neuf pays et l'articulation entre ce type de relation et le positionnement européen de la france